Alors l'étape 2, imaginer euh, une solution. C'est une étape plus facile pour l'enseignant que la précédente puisque le problème a été identifié. Et là, on laisse libre cours à, aux idées folles des enfants. Donc euh, c'est une étape euh, riche puisque chaque enfant, ou tous les enfants qu'ils veulent, vont, vont proposer des solutions. Ces solutions vont être mises au débat euh, de toute la classe pour pouvoir voir si on peut faire, si on a les moyens de le faire, si, si effectivement les solutions peuvent résoudre. Parfois, on ne trouve pas de solution, parce qu'on ne connaît pas bien le problème. Et dans ce cas-là, il ne faut pas du tout hésiter à aller chercher un référent. Ça peut être quelqu'un de la mairie, ça peut être... Comme nous, là, on ne savait pas si la commune mettait des choses en place pour, pour le ramassage des ordures, donc il a bien fallu s'interroger. Ça peut être aussi euh, demander à euh, un responsable d'une association. Il ne faut pas hésiter à aller chercher un référent qui, qui va pouvoir nous, nous donner la réalité du terrain et qui va pouvoir nous dire « là, vous pouvez aider à ce niveau-là ». Voilà. Donc, euh, des solutions, des élèves vont toujours en trouver, mais parfois ce sont des solutions un petit peu improbables. Une année, c'était euh, « on va mettre des caméras pour surveiller euh, les adultes euh, parce qu'ils polluent ». Bon, ben bah, ça, ce n'est pas possible voilà, mais en fait, c'est encore une fois par le débat que tout va se passer pour pouvoir réaliser la solution, trouver la solution qui est à la hauteur des enfants et qui, qui, qui, qui va vraiment aider à apporter une solution au problème.